Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News Vous n'êtes pas sans savoir que Halo 2 et sa version Anniversary arrivent sur PC à compter du 12 mai 2020 sur Steam et sur le Microsoft Store. Mais 343 Industries a dévoilé quelques infos qui méritent le détour. Avec la campagne et le multijoueur de Halo 2 et Halo 2 Anniversary, viendra le mode cinéma actif pour la campagne et le multijoueur de Halo Reach, ainsi que le multijoueur de Halo 2 Anniversary, mais marquera aussi le retour des défis. En même temps que cette match sur PC, les joueurs Xbox auront droit également à quelques correctifs sur la MCC traitant de bugs sur Halo 3. 343 Industries joue clair et nous fait une liste de nombreux bugs persistants sur Halo 2 et Halo 2 Anniversary qui seront corrigés le plus vite possible. Vous pouvez trouver cette liste sur l'article dédié sur Halo.fr. Pour autant, je vous rassure, ce sont des problèmes mineurs, comme une désynchronisation des sous-titres dans les cinématiques ou un problème de volume sonore au niveau des armes, par exemple. Je répète, la liste complète se trouve sur l'article dédié sur Halo.fr, le lien est en description. Quant à Halo 3, il est le prochain jeu dans la liste à sortir et nous savons d'ores et déjà que les phases de test en interne vont très bientôt arriver. Une bonne nouvelle sur la sortie de ce Halo, tout aussi apprécié par la communauté que Halo 2. Mais puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, parlons un petit peu e-sport. Les joueurs en veulent et 343 répond positivement. La MCC Pro Series est un tournoi 2 en un visant les joueurs pros et amateurs. Les matchs se dérouleront tous les samedis à compter du 23 mai 2020 et alterneront une semaine sur deux entre les deux championnats. C'est principalement sur Halo 2 Anniversary PC que la compétition se déroulera, mais les autres titres ne sont pas exclus. Il y a des sous-sous à la clé, je vous laisse aller voir tout ça dans l'article dédié. Les inscriptions sont ouvertes, alors n'hésitez vraiment pas à aller voir et à aller représenter la France dans ce championnat. Tout est en description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous allez voir cette semaine, ça va être du lourd, niveau Halo 2, vous allez être chargé. A très bientôt, vive Halo